tout près de 1. Tout près de 1. On définit sur R la fonction f de x égale x carré moins 4 sur x carré plus 5. calculer f prime de x. La fonction f est de la forme u sur v. Avec u de x égale x carré moins 4. Donc u prime de x égale 2x. Et v de x égale x carré plus 5. Donc v prime de x égale aussi 2x. On sait que u sur v prime égale u prime v moins u v prime sur v carré du coup f prime de x est égal à u prime de x c'est-à-dire 2x fois v c'est-à-dire x carré plus x, 5 moins u qui est x carré moins 5 pardon x carré moins 4 fois V prime qui est toujours 2x sur V carré, autrement dit, x carré plus 5 au carré. Bien, on va simplifier tout ça, développer bien sûr, 2x au cube plus 10x moins 2x au cube plus 8x, 4 fois 2, moins 4 fois 2x, ça fait 8x x carré plus 5 au carré. On réduit 2x cube moins 2x Résultat, 18x sur x carré plus 5 au carré. Bien, on va dresser le tableau de signes de f' et de variation de f. La seule racine de f' c'est 0, bien sûr. C'est 0 qui annule le numérateur. Le dénominateur est toujours positif. Donc, on a le tableau suivant. X qui va de moins l'infini à plus l'infini. En 0, il y a un problème. F' de X est nul ici. Négatif, positif. F est donc décroissante et puis croissante. F est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et ici, il y a un minimum. F de 0, c'est combien F de 0 Remplacer ici, ça nous fait moins 4 sur 5. Moins 0,8. F est strictement égale. décroissante jusqu'à là, strictement croissante après, et son minimum est moins 0,8 atteint en 0. Et voilà la représentation graphique de la fonction F. Regraph. Décroissante et puis croissante. graphes décroissante et puis croissante. On constate que son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par contre, si on change la fenêtre, pour x de moins. 1000 à 1000 et y2 de, toujours de moins 2 à 2 voilà ce qui se passe la représentation graphique c'est presque une droite rebelote la représentation graphique c'est presque une droite on peut dire qu'elle est tout près de 1 L équation de cette droite bien sûr y égale 1 à part bien sûr des valeurs autour de 0. Pour se faire plaisir, on va chercher l'équation de la tangente à cette courbe au point d'abscisse 1. La formule y est égal f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Il nous faut bien sûr f' de 1 et f de 1 pour écrire cette équation. Alors, f de x, je rappelle, est égal à 18x sur x carré plus 5 au carré. Et f de x est égal à x carré moins 4 sur x carré plus 5. Pour trouver l'équation, on va calculer f prime de 1 et f de 1. On y va f' de 1 est égal, je remplace ici x par 1, 18 fois 1, 18, sur 1 au carré plus 5, ça fait 6, au carré, 36. Simplifier 1 demi. f' de 1, 1 au carré moins 4, moins 3, sur 1 au carré plus 5, 6, égale moins 1 demi. Du coup, l'équation est y égale f' de 1, c'est 1 demi, facteur de x moins 1, plus f de 1 qui est moins 1 demi. Y égale 1 demi x, moins 1 demi et encore moins 1 demi, ça fait moins 1. Voilà la forme finale d'une équation de la tangente. Pourquoi on dit une équation Bien sûr. On peut trouver une autre forme si on multiplie les deux membres par deux pour faire disparaître les dénominateurs. 2y égale x moins 2. Et si on veut encore plus joli, qu'il n'y a pas de nombres dans les deux membres, qu'il y ait un seul zéro, par exemple à droite, ça arrive à x moins 2y moins 2 égale 0. Voilà, on vient d'écrire trois formes différentes de la tangente à la courbe représentative au point d'abscisse x égale 1. Évidemment, on peut multiplier les deux membres par 2, par 3, par racine de 2 pour trouver plusieurs formes de cette merveilleuse tangente. Revenons à notre courbe pour l'intervalle moins 10, 10. On la va mieux. On va dessiner la tangente. Point x égale 1. Bien. C'est la droite d'équation y égale 0.5x moins 1. Qu'est-ce qui se passe autour du point d'abscisse 1 J'ai zoomé pour vous. Autour du point d'abscisse 1, il y a la courbe et puis la tangente à cette courbe. Bien sûr, on constate que pour des valeurs tout proches de 1, la courbe et la tangente sont presque identiques. Du coup, on a une bonne approximation, on appelle ça approximation affine, de notre fonction autour de x égale 1. Récapitulons. On a la fonction f de x égale x carré moins 4, c'est sur x carré plus 5. On a l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. On va l'appeler A. De coordonnées 1. Et si je remplace x par 1, 1 au carré moins 4, ça fait moins 3. Sur 6, ça fait moins 1,5. Et on se demande. Donnez une valeur approximative de f de 1,06. Constatez que 1,06 est tout près de 1. Donc on peut approximer f de 1,06 sans remplacer ici par la valeur de la tangente. Ici, 1 demi fois 1,06 moins 1, qui est égal, la moitié de 1,06 est 0,53. Moins 1 égale moins 0,47. On peut dire que f de 1,06 c'est environ, avec une bonne approximation, moins 0,47. Vérifions combien ça fait si je remplace ici x par 1,06. J'ai fait le calcul pour vous. Regardez. D'abord, j'ai mis 1,06 en a, en mémoire. Donc a est égal à 1,06. Et puis j'ai tapé... A au carré moins 4 sur A au carré plus 5 et on trouve 0,469 et des poussières, tout près de 0,47. Je considère pour le centième que l'approximation elle est suffisante. F de 1,06 égale moins 0, 46, 97, 23, 69, etc. Si on Utilise l'approximation affine, on obtient moins 1,47. C'est un calcul mental plus rapide et voilà à quoi ça sert l'approximation affine.